Bon c'est quoi le programme d'aujourd'hui Joël Genre là, de là tout de suite. Là je vais m'inscrire à la salle. Là. Bon, ça va s'inscrire à la salle là, là par contre je prouve un peu. La, la salle ouverte 24-24 Ouais je prouve un peu. En plus hier, quand on est passé devant la salle, j'ai vu des mecs, franchement ils ont l'air d'avoir un level ici. On va aller jeter un coup d'œil à la salle et surtout aujourd'hui on a un programme vraiment bien. Juste après, on va aller faire les courses et ça, ça va être incroyable. Vous connaissez le classique, il y a un grand 7-Eleven géant, j'ai vu, c'est là-bas on va aller acheter plein de, sur trucs, sur plein de, route de route trucs. On va croiser tu sais, des trucs de, de bouffe Tuglif de sur la rue là. Ouais, ouais, exactement. Donc, moi j'ai un peu faim, on va manger des trucs. Donc on va aller faire les courses. Après les courses on va aller chez Tev. Donc Tev nous accueille dans ses locaux pour la première fois. Donc on va pouvoir aller installer le setup. Et une fois qu'on a installé le setup et découvert le truc, je crois que ça nous laisse un peu de temps pour live IRL. Et ce soir, la première émission aux accords au libre à minuit. Et je suis content parce que j'ai eu un rythme diabolique. Un truc qui aurait pu fumer mon début de voyage, mais au final ça va. Je me suis couché à 21h. Je me suis levé à 1h15. Franchement on traverse. Ce... Vas-y on traverse correctement comme des.. Tu pas voulu faire Tu sais que, que, que moi c'est un truc, de, quand je suis dans le pays, je m'adapte à comment les mecs traversent, traversent ce passage plutôt. À Rome, tu fais comme les romains. Tu vois par exemple, regarde quoi, tu respectes pas. Eh mais... bah bien, elle te laisse passer, c'est toi tu fais le bander. Oh les caméras J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Là, là dites-vous qu'il ne fait ça que parce qu'il y a ça. Non, il ne fait... non, hier, tu traversais tout le temps en feu vrai. rouge. C'est pas vrai. D'ailleurs, hier, souviens-toi, un moment, quand Yass, il a, il a voulu traverser comme un voyou, moi, je suis resté sur place. Ouais, mais... Oh, attends, c'est rouge. Crois, ah, j'ai pas <rire> vu. Bah là, c'est l'inattention. Non, ouais. non, là, vraiment, en monde de vision, tout le monde a vu que tu essaies de traverser. J'ai pas vu. Vous avez vu, le naturel est revenu au galop. On va à droite, là. Ah ouais, en plus. ouais Mais on peut attendre bah si oui. tu veux. Elle coupe ta caméra. <rire> non, mais moi là, quoi, vraiment, il y, y a du monde. Attends, mais frérot, j'ai même pas fini le programme. Ah oh oui pardon. Et oui, on fait l'émission. Et en plus, je me suis levé à 1h15 du matin. J'ai réussi à me rendormir à 3h et là, levé 9h, je pète le feu. On a failli passer à côté de quelque chose là. En plus ce soir c'est l'émission à minuit avec Tev. Faut même que je prenne une heure ou deux là histoire de finir de la préparer. Parce que bon avec Monsieur Tev, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Monsieur a multiples entreprises, Trois enfants, plus de 10 ans au Japon. Ça c'est de l'histoire qui est intéressante. Les premières visites, les vraies visites, genre celles de, de la ville et tout, ce sera à partir du 3 prochain vlog, où on aura un jour libre entre l'émission de Tev et l'émission de Gotha. Il euh, il il ouais, il ouais. Ils sont arrivés aujourd'hui Ils sont arrivés aujourd'hui, je crois. Ils n'ont pas eu d'escale, bizarrement. Il y a beaucoup de sous à la Gotha TV. Mais moi, le truc qui me perturbe ici et qu'on va faire parce qu'ils mettent à disposition des vélos et c'est très cool, c'est que les vélos, je comprends rien. Tu te mets sur la route comme là où on est, où il n'y a personne, ils, ils vont être là tu te mets sur le trottoir, ils sont là. Ouais, il n'y a, a, a pas de sens. Il ouais, n'y a pas de sens. Genre, Tu te mets sur de... une route vide, ouais, ouais, ils sont là. De... Et logique en soi, in fine, qu'il y ait des vélos sur la route. Ouais. Et puis quand tu te mets sur le trottoir, ils sont là aussi. en fait Ils font du vélo non, sur le trottoir, ils se battent les, les couilles. Tac, si t'es dans notre direction, tu roules à droite. Ouais, c'est trop qui est... perturbant. Mais en fait, tu y eux qui viennent là, il y en a qui. C'est trop bizarre. C'est pas de Un truc à base de pompe mousse. Ça se trouve, c'est dégueulasse. Il avait soif avant d'aller à la salle. Mais Regarde ce que je t'ai retrouvé. C'est ça Ouais. Ton maillot. Ça. Tu veux manger ouais. un onigri Tu veux démarrer la machine et, et, J'ai pas envie de boire pas. un truc très sucré, mais je veux quand même un truc qui a du goût, pour prendre quoi pour toi aïe, aïe, aïe. pas très sucré ouais. oh, non, non. Ou alors juste de l'eau C'est quand tu vois la tête qui ça, ça a l'air noir, ça. En fait, ici, le problème, tout se joue sur le packaging, tu vois. Et le packaging, parfois, il est beau, mais le truc le temps, est dedans, c'est dégueulasse. Moi, le truc à la pêche, là, ça a l'air noir, ça a pas mal. Après, ça, c'est de la bi bière, je pense. Mais surtout, je te rends pas compte que là, à l'instant, tu viens de nous montrer de la bière. De la bière. Quand c'est marqué 9% alc, 7% alc. Ah bah tiens, <rire> on va rester sur de l'eau. Attends, t'es vraiment aller chercher une bière naturellement sans t'en rendre compte. Est alcoolisé. Ah, il est allé se sa grosse bière de tonton. Ah euh, monsieur Joël, t'en as eu pour combien pour tous ces mets Il y a 4 euros seulement. La, sa canette de bière. Attends, attends, attends. C'est deux à de de de regarder. Et la et bouteille, d'eau, euh, 4 euh, euros. Eh bon, du bâtard à Paris ça. Ça ça coûtait combien ici Bah, euh, du coup, si les 4 ont coûté 4 euros, ça valait 80 centimes. Ouais. En France, à Paris, ils vont vendre ça 2 balles. À cause des mecs qui regardent. Euh... Tu veux quoi Tu veux autant ou tu veux. Combien ah, La crevette. Comme hier. Tiens. Ça, je ma On rappelle, il est quelle heure juste <rire> Alors, il est. Hey. Je témoigne, il est 10h30. C'est musulman, vous êtes musulman, vous ratez. Non, mais Oh là là Ça, c'est c'est c'est bon Ah, ah bon, oui, ah, ah oui. Ah, ça, ça te rafraîchit là. J'arrive à la salle bourrée. Euh, Attends, on va goûter ça. Du coup, ça a pris un petit onigiri pour s'imprégner de la culture locale. Eh par contre, c'est pas comme l'autre là. C'est bon, c'est que t'as acheté le riz, il a pas en couleur. Ah, c'est bon, mais c'est moins bon que papa peut voir. Non mais en fait, il faut que... Regardez ce qu'ils boivent. Déjà, c'est rare les poubelles au Japon, mais en fait, quand tu regardes juste la couleur des trucs, t'es mal. Multicolore, fruits de partout la biérasse C'est à dire que début mai là comme ça je suis en t-shirt et croyez moi j'ai même un peu chaud. Ouais, moi j'ai chaud là, et hey, il fait chaud. On va trouver quelque chose qui a l'air très sérieux là. Aïe, aïe aïe aïe aïe on est tombé sur un café. Joël, quel est ton avis sur cette ambiance J'aime bien l'odeur là, j'aime bien l'odeur du café, j'espère qu'il y a des biscuits avec. Pour réussir à voir, donc là regardez le menu. Pour ceux qui ne énormément... En fait, fait c'est quand même ouf la technologie avec Google Traduction. Tu prends juste la photo, ça te sert euh, ouais. Comme vous le voyez, euh, la traduction. Donc là, on a pris du café au lait, glace chaude. Après, peut-être un petit gâteau au fromage saignant fait maison. <rire> fromage saignant. Ça, ça, ça doit être un coup de fraise, peut-être. <rire> le fromage saignant, ça fait peur. Ouais. En plus, le frérot, il fait l'effort d'essayer de me parler. C'est bon. C'est bon. C'est Oui. Ah, hi. Meet, étonné. Crol le frère. Troll frère. Je crois que c'est de l'eau, non C'est de l'eau Il y a du sirop, Du sucre. C'est du sucre Ouais. C'est du sucre liquide Ouais. Alors je vais aller. Alors oh, toi tu m'as du sucre. Bon, là ça va pas en manquer du sucre. Énervé. Oh, mais autant de sucre que toi En ah vrai, ouais, je pense, parce que sinon, t'es café-café, tu vois. Moi, ça oh, ah, bon. ah, ah, je suis un mec ça va bouder encore. Moi, je bois du café et sucre. Moi, ouais, je bois pas de café habituellement, mais ces derniers temps, ça commence à changer. De la même manière que j'avais pas l'épicé avant. Pourquoi tu rajoutes encore Oh, mais tonton, il faut doser là. Alors, la, la mission sale a été un échec. Ouais. <rire> la mission bière le matin réussie, la petit café, et après, on va rejoindre les autres. Bah, C'est bon, hein. T'es content là Ah c'est très bon. Allez gâteau Allez gâteau Alors Joël, un avis sur ça J'y vais en premier cette fois, il n'y a que toi qui goûtais en premier. Regardez-moi. Ah, vraiment, en vrai, je ne suis pas trop sucré de base. Bah 020 j'aime bien. Mais c'est sur la fin. Sur la fin, il y a un goût en plus, tu vois. Mais c'est. En fait, vraiment quand Tev il disait un truc, parce que moi je regarde ouais. beaucoup ses vidéos, quand il disait qu'ici, il mange X fois moins sucré. C'est 100% vrai. Ouais. Là, là, ce truc, c'est pas très sucré du tout. C'est un gâteau, mais tu le Un ah, bon. oh. bon. Et bon, c'est bon. On est tombé sur le Restaurateur of ouais. All-Times. Joel il a voulu reprendre euh, du gâteau, il n'y en avait plus. Mm -hmm. Le frérot, il a pris le temps d'aller dans sa cuisine, je... de mm -hmm. traduire ce qu'il voulait dire, de revenir pour nous proposer autre chose. Parce que, monsieur Joel, je crois que mon gaillard, il a faim. là. Ouais. Tu as l'air satisfait parce que t'as mangé, là. Euh, Dis-toi ce matin, je mangeais des bonbons. <rire> tu vois, les bonbons les de il est à la pâte, là. Je mangeais ça, là. Yeah, you. Thank you. Oh. Hey, un Thank <rire> vas-y, vas-y, goûte ça, goûte ça. Je Tiens, moi. Attends, je peux <rire> En fait, c'est un flan cheesecake, c'est trop marron. C'est un flan de cheesecake. C'est trop, <rire> <rire> oui, trop satisfaisant de voir la satisfaction d'un homme. Ah non, ça va l'avoir, c'est bon. Alors, c'est c'est bon, c'est bon. Arigato! Bye! Bye! Non! Il veut te redonner à manger! Non! Mais attends, tu as fait un pourboire avec quel argent le tien? Moi, c'est à moi! Non, c'est bien! Oh! Merci! Arigato! Il lui a filé euros de pourboire, Joël! C'est beau, c'est beau! En fait, on peut plus te traiter de toi! Ouais, ouais! Mettez tu... pas Mettez Joël le généreux en comment <rire> Non en vrai, il nous a trop bien traité Ah oh, je suis d'accord, c'est le nous frère, nous franchement traité. la police Incroyable On a checké l'intérieur de ça, il n'y a pas de viande. Sachez que. au <rire> bon, de la être halal, <rire> il n'y a pas de viande parce qu'en fait en Asie, il y a de la viande de partout. Et vu qu'il nous a donné ça un peu comme récompense ouais. ou comme euh, gratification. Il tabasse beaucoup la viande. Il, faut <rire> il, il se tabasse la viande. <rire> Ça monte derrière dérange pas C'est ces crackers, bon joué. Ah c'est comme ça le format Ouais Ça ouais, c'est sympa Voilà, en fragments de délire En fragments de délire Et coupe ta caméra, là <rire> T'es du jus froid, vous dormez tout nu 11h55 c'est vrai Bah oui frère. Là on va faire quelques courses pour l'appart et en même temps on va essayer de choper les trucs pour la vidéo dégustation. Donc s'il y a des trucs qui vous donnent envie, profitez-en. À base de tentacules. C'est Zagnani qui paye. Oh là là, ça va tu prendre là Non, tu manges bien. Tu déconnes. Tu mets vous. Par contre le plastique. Ils rigole pas. Ah ouais. Ouais ils sont pas encore comme nous tu sais. Ah balle de. Non, non, C'est sûr qu'elle est pas mal. Tiens Joël, il y a quoi, quoi dedans C'est base de quoi C'est euh, comme une margarita, je pense pas qu'il y ait de la viande. Ça, ça a l'air euh, un peu ce que je cherchais tout à l'heure là. La sauce sucrée Ton ton oh, le Ah Moi, il va fait. me dire. est ce et que... Ça, ça que pour la vidéo dégustation tu oh, vous... oh, oh, oh, oh. Joël, tu veux goûter ça oh, Ouais Voilà, c'est légumes et fruits. Oui, ça, je oh. ça je pense que ça... Je pense que ça peut le faire Moi hein, je ouais. pense qu'il faut qu'on prenne, on va tester. Et du fromage orange chocolat. Oh C'est dégueulasse non, c'est hey. pas dégueulasse. Non, non, non. non. On ne pas. juge pas avant d'avoir goûté. Non, non, et non, quand pas. on trouve ça pas bon, on dit ce n'est pas bon. Je pas te jure que le mélange fruits, chocolat, à part banane et poire, c'est dégueulasse. C'est immense. Par par coup, je suis d'accord avec oui, toi. débat pas déjà. Oui, oui, oui. De l'eau au lait. Mais c'est du... <rire> <Mais c 'est... rire> du. Alors ça, moi, je reconnais, c'est du sperme. <rire> oh, ça, par De contre, ça lait... peut peut-être mettre une petite vitesse, ça. C'est un jus avec des fruits rouges. Un truc bien toxique. Je pense qu'on fera jamais mieux que le lot au lait. Attends, ouais, sur Google Trends. Bah, ça coûte pas cher. A mon hein. avis, c'est un peu le même truc. Tu vois, sur ça, je crois que c'est laisse ça. ça. Ah, oh, là, le comédien. Le genre, cool. t'as reconnu là Non, parce qu'en fait, regarde. Ouais, ah, ah, t'es un peu bon. Ok, ouais, il ok. Chaud. Il est chaud. Eh, par où bon. Ce Pepsi Cola, je vais essayer. Même si c'est du Pepsi classique et du melon soda. Ils font pas de Red Bull, il faut que des melons. Mon frère, qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, j'avais pas vu. Ok, Red Bull, ouais, mais Red Bull à 13h. Je suis vraiment un junkie comme ça, moi je pense que la réponse... Euh... Oui. oui. Oui. Oh bah... Ça va Salut okay. Tranquille Attends, bien. mais... C'est incroyable, j'ai entendu français dans supermarché. <rire> <Je fais partiment. rire> Comment vas-tu mais... Ça très va bien, très bien. On très est bien. en train de faire les courses. C'est compliqué hein ça... Ah c'est cool, tu l'as trouvé où le fromage le fromage, ah, j'ai vu, mais vous, je crois que vous l'avez offert. Il y a celui-là, là. là fond fond. Oh, ouais, oh l'abonné, du... le, le mec, tout. Ouais, je suis abonné. Vous trouvez le fromage à la banane Ouais, oh ouais, tu vas voir. Tu vois alors que le pire, c'est que tu vas pas détester. Ah ouais enfin, faut pas penser que c'est un fromage, mais... Non, ouais, mais c'est justement ce que je vais prendre, là. C'est a... un fromager qui est là, là, du coup, euh, je vais... Prépare des bonnes surprises. C'est énervé, ça va t'as la fin Ça va, ça va, écoute, ça te disait de faire les courses et de comprendre. Très belles chaussures. Très très belles chaussures. Ah oui, magnifique monsieur Magnifique Magnifique Vous êtes tous chez Teb, là du coup Ouais. Ah ouais vous avez colonisé la maison. Il y en a encore à la porte. Il y en a encore à la porte. Putain, vous sais pas qui c'est moi mais frère, mais t'es venu pour faire quoi ici toi bah, Le mec connaît euh... même pas notre programmation de en Eurolib. Mais non, mais moi je suis là avec la Zak Prod. Non, du coup, on va avec les... la Zak Prod, mais le sauf le que moi je fais mes streams de mon côté. Mais moi je t je... Et combien de streams à ton actif depuis le début là Zéro, mais on est arrivé hier. Arrête ah, de préciser toi aussi là. <rire> non, ils ont le KitKat t vert. Là. C est... C est... Non, non Non, non, non, le KitKat t vert, c'est le KitKat qui sont vraiment verts et c'est dégueulasse. Ah ouais Ouais. Oh, faut aller trouver ça. Il faut le trouver. faut trouver du ici, kit t ils, ils ont le KitKat t Oh là là. Et ça Viens, Kiki Moi, ça pas de Ça, c'est de la pâte de prix pourrée pourrait bien toxique. Ça ça, ça, ça me plaît, ça. Je suis pas c'est ici. Drugstore, moi, avant. Moi, je pense... avant, quand j'étais petit, je pensais que ça vendait genre de la cocaïne, des trucs comme ça là-dedans. Ah, le mec, pas ]历ant. trop con, c'est. C'est mieux, j'arrête de parler avec quoi je vais filmer Joël maintenant. <rire> là, on est dans un truc beaucoup plus japonais. Prends ça, prends ça. Ça, tu veux Ça, c'est la frappe, de la base de pêche. C'est noir, Allez, oui, oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça recommandé comme, comme cadeau pour quelqu'un portant le même nom que Waze C'est du saké Ah c'est du saké ok Ça c'est okay. du saké Joël en général toi t'as le nez pour dénicher les trucs bizarres T'as pas de merde, là Genre d'un truc vraiment chimique Chip ah. Chips la base d'avocat ou ça donc ah. Oh à goûter, hein! Vas-y, vas-y. Euh... En plus, en vrai, on est là pour deux semaines, on va les test, on va, on va les dry On va les grignoter. Euh... Oreo bite sandwich, ça a l'air d'avoir rien de spécial. On a vu la balle, non, vraiment. T'es masse, à mon gars, le café, comment il est. Il a l'air. Il dirait de... pas une couleur de pétrole. Je te jure, on il dirait de l'essence, frère. Ouais le café, comment il est noir de fou! Ça, faut goûter, ça. C'est oui. quoi le problème avec les trucs qui sont noirs de fou, mon ref? Non, j'ai. Je t'aime bien. Ça, <rire> <rire> en vrai, pour te mettre bien pendant la journée, ça, c'est le feu, en ouais, vrai. Ouais, je pense, ouais. Mais ça Attends, c'est être... quoi? C'est fruits et légumes? Ouais, mais ça doit être chimique, je pense. Carottes, quoi. pommes, oranges. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, la liqueur. Ça, oh. c'est la liqueur. C'est pas de l'alcool, ça. Frère, tu vois pas comment c'est bizarre. Ou alors. Moi, c'est. Bah non, parce que c'est autour des trucs alimentaires. Donc, je me dis, c'est un truc. Du... Non, non, tout à l'heure on a vu mec il y avait des trucs pour les animaux et derrière il y, ah ouais y avait des brassières, ils mélangent ah, tout ici. Téma parce que là c'est de la vanille, ah, je donc si là je pense que ça de doit de être sur je sais pas. Je pense qu'il va faire une partie là, une partie deux au marché, au marché chouard. On, on va trouver des dingueries c'est sûr. Ouh, Toi tu vas tout aller tout. trouver tes criquets aussi là. Ouais des insectes. dans si les commentaires vous avez un marché de la street food à Tokyo à nous conseiller. Ouais. Ça a l'air dégueulasse. C'est même pas un balle C'est quoi Et, euh... et c'est à quel bout là c'est parce que moi j'en mange souvent je pense Ah vas-y prends, prends, prends en J'en mange souvent j'en commande à Panam Et le Moshi je dois le payer à 99 le, le Moshi Prends prends je pense ça c'est lourd Regardez hein. les courses mes joueurs. Là On a un gros plan sur ton t-shirt d'ailleurs hein. Là t'es en place hein Je suis en pleine bouillerie regarde bon, Film film Naruto Toi t'es un jaloux toi hey, Naruto c'est mieux que One Piece. oui Moi je suis de ta team hein. Après il y a Dragon Ball qui existe ah. Dragon Ball j'ai 33 ans c'est qui les mecs de 40 ans qui disent que c'est le meilleur manga de l'histoire parce que nous à dit que je mais peux jurer mais mais après, après je dis ça j'ai regardé ni Naruto ni One, One Piece, Piece. T'es en train de regarder quoi en ce moment Yass Là je me rematte Hunter x Hunter Ah tu l'as déjà vu Ouais j'ai déjà vu, Mais en fait c'est que j'ai déjà vu mais déjà ça fait longtemps et moi je me suis arrêté à l'arc des fourmis chimères, c'est trop long frère ouais. L'arc fourmis chimères il éteint la saga bou, il éteint la oh. saga oh. Ah ouais. Oh ah non ce que, que tu me dis, parles plus avec ce que dit c'est une vraie dingue non non c'est bon mec, t'as plus le droit de parole, c'est terminé. Parce que là, est ce qu'il a dit, c'est que là j'avais une vraie take. Le meilleur, même si c'est devenu la mode de le tailler, c'est SNK. là, tu vois, je reconnais quelqu'un qui a du bon... SNK c'est dans mon top 3, la fin elle a dégagé de mon top 3. Mais moi la fin, je me dis peut-être en animé, ils vont la changer ou modifier des détails, tu vois. Mon animé, off all time, c'est Jojo. Mon manga full time c'est Berserk. Là, je te jure, je vais me chier dessus. Oh la là, gueule du type. Je te dis que je vais me chier dessus, gros. C'est infernal. Je te jure, là, je serre les fesses pour pas lâcher le spray. là. Le mec, on peut l'emmener nulle part, gros. C'est trop grave. grave. Le mec, il vient, il prend arrêt de but, il a envie de chier. Il oh, est insortable Born. In France. France. Ah non c'est Voilà, les bons chauvins, ah, c'est ça qu'on veut. Allez. Non, je te ah, jure, là, ton regard beau. vers non, là, Ton regard sympa. vers l'horizon, ça veut tout dire. C'est sportif de ouf. T'as quoi à dire à ceux qui disaient que la bouffe c'était cher ici Y'a y a des mecs qui vont ça, c'est des menthes. de toute façon la trop de me parler des pays, ils ont pas mis un orteil euh, dans le pays dit. Et le Japon ça coûte cher, faudra faire un budget, moi j'ai fais ok, non, ça coûte rien. Mange... Ouais non mais en vrai peut-être qu'ils ont pas tort en termes de logement et tout, non, tu vois. Hein, tu... Yass tu penses ici ils ont des trucs pour tes problèmes ou quoi putain <rire> ah, arrête parce que j'ai <rire> <rire> <je te> <rire> <rire> <Arrête. rire> C'est pas parce que j'ai la chiasse que je suis quelqu'un de dégueulasse C'est ah, quoi du à là. Ah toi t'as l'air d'avoir bien aimé toi, hein. De quoi? le, le, le... le jet mais, dans les fesses Mais c'est incroyable, mais moi je dis que ça, et même dans les pays rebeufs vous savez, il y a le, le, la le tuyau à côté Non le tuyau à côté ah. là, des chiottes Pour moi ça c'est un truc qui devrait être démocratisé partout C'est trop obligatoire pour avoir le, le trou bien propre Parce que quand tu te laves avec du papier, c'est sûr et certain, il reste un petit, il, il en reste un petit peu, c'est sûr Comment comme bon, on lève ça, il sort des chiottes qui <rire> se rappelle la vidéo T'en fais te la vidéo de The Kairi comment Kairi. garder son cul bien propre père, le fake. Tout le monde, monde s'est moqué. Tout le monde, monde s'est moqué, mais au fond, il a trop raison. Il a trop raison. C'est un vraiment de ouf. C'est nettoyer le boule à la main et à l'eau, et après se laver les mains. Ouais. Là, tu sors, t'as un cul tout propre. J'ai tiens à dire que le, le papier toilette, c'est de la fraude. Mais oui. Le PQ, il y a toujours une petite trace. La sensation, toujours quelques La sensation d'avoir le trou du cul propre de fou, c'est Incroyable Et Mais y'a ça fait quoi si on te met sur une selle un là tout coup. de suite là non, non, arrête, arrête, arrête. <rire> Mais là, franchement, c'est un combat contre moi-même. Là. là, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte de l'état de mon trou de balle. Oh, ah. vraiment, la séquence chiasse de Yas dans je ce vlog là, elle va sais, être honteuse. Yas se chie dessus, ça tourne mal. Tu je pêche, pêche. Super. Mais ouais, super. vous êtes trop dans l'ancien YouTube, euh, <rire> moche. Et on met une miniature sur toi, de tu toi mets sur les pêche toilettes. Une rouge sur mon trou de balle. <rire> J'ai une pêche un, un caca. Non, non, un non. Un homme qui a la diarrhée ne peut pas se considérer comme un homme libre. Là c'est dans, dans, dans les grands moments, j'espère que t'es présent dans les grands matchs. Yas, mon ref, ça va Oh, oh l'odeur L'odeur elle est insupportable On yes, là, tu te sens mieux Ouais, mais gros, j'ai le trou de balle le plus propre du Japon. Là. <rire> mais mais tu sais qu'en vrai, moi je pensais que ça allait me faire hyper bizarre, mais en vrai, c'est Lolo, elle est chaude. Est, tu sens que c'est hyper hygiénique. Moi je pensais que ça allait me surprendre, mais en vrai ça va. Ah, mais là tu, prêches, là, tu prêches des convaincus avec des mecs qui ont apprécié ici. Allez, on y va <rire> Écoute ma musique pendant que je fais du vélo, là. Voilà. Allez-y, les amis, on va chez Tev au loco, il y a Tev juste ici. Tev chauffeur aujourd'hui. Euh. Et il va nous ramener au loco pour préparer l'émission de ce soir. Hugo, tu, mmh. sais, tu sais faire du vélo Mais c'est moi qui lead le groupe carrément. Vas-y, Joël, montre je... nous <rire> <rire> <rire> Le niveau de confiance, il est pas... Non les gars, c'est de l'autre côté. Hein. C'est de l'autre côté, merde, c'est de l'autre côté. Eh hey, mon gars, moi, je suis rété. <rire> Attention, viens que le dérapage. Voilà je, je vais a facturer des <rire> pneus de neufs à la fin. Alors ça, vient d'arriver. Franchement, trop drôle. T'as kiffé Ouais, franchement, meilleur truc à faire. Oh ICI Japon Village, ils nous mettent à disposition des vélos. Ouais. Il y en a genre 6 ou 7. Et en fait, euh, petit mood vélo au Japon avec Joël qui mettait des OST. <rire> C'était vraiment la folie, sérieux. Hein ah, Koumbe. La y Quoi y Quoi y Au Quoi au Koumbe. Au Waouh Incroyable je, je sais pas ce que c'est J'ai pas compris, sauf moi frérot. Il m'a montré des trucs... Si on fait quoi Ah, il faut qu'on Encore On hein? combine C'est quoi On combine C'est du riz. Ah tu c'est du riz ouais. Là, il a l'équivalent il a de un bol de riz qu'il pourra récupérer en août. C'est beaucoup de boulot pour un bol de riz, mais c'est son riz. <rire> Exceptionnel. Ça va, Yos bah écoute normal. Ça t'a rappelé l'île de Ré. Bah ouais mais moi ça me fait chier le vélo j'aime pas ça. Ah t'aimes pas gris. Mais non j'ai. gris. Je sais pas, tout à l'heure tout à l'heure t'étais en mode regarde-moi. Non je mais, mais c'est que quoi. moi j'en ai trop fait. Moi j'ai trop de ah. trop de, coups de pédales dans les jambes. Bonsoir. Bonsoir Vous allez bien Nous sommes chez Tev. Et comme dans toutes les maisons japonaises. Nous enlevons nos baskets à l'entrée, c'est extrêmement important. On est dans l'une des maisons de Tev, les amis. une des maisons qu'il a à Tokyo et où il fait lui-même de la création de contenu. Et alors qu'on avait prévu à la base de mettre notre setup et notre matériel dans notre Airbnb là-bas, donc au Ici Japon Village, il nous a proposé de gentiment le mettre dans une de ces maisons qui est juste à proximité. On a dit oui, c'est plus pratique. Donc je vais vous montrer le setup, que ce soit le setup perso ou alors le petit décor d'émission, la première et ce soir. Suivez-moi. Bienvenue. Les caméras, les caméras, ouais. Et ouais, voici ouais. <rire> le décor de ce soir, Jérôme, Si tu veux me faire une petite place, s'il te plaît. Voici le décor de ce soir. Et voici Tev. Bonjour Tev. Comment vas-tu Bonjour. Ça mmh. va très très bien. Nous sommes chez toi. Nous sommes oui bah chez toi. <rire> Vas-y, on est comme des Ça me fait plaisir. Donc voici l'endroit et le setup qu'ils utilisent habituellement pour leurs petits talks qu'ils font les mercredis et les samedis et ils nous reprêtent le décor pour qu'on puisse faire Zachor au lieu. Donc euh, <rire> voici euh, Joël. Ça va, Joël es bien Tu rigoles bien Mais on est trop bien. Yo. <rire> Donc voilà le setup avec le joli décor en fond, les petits micros qu'on a ramenés de France Et voici également bah, du coup un petit peu les caméras et tout Alors c'est ça qu'on n'a même pas besoin d'utiliser Et l'autre ils avaient déjà du très bon matériel Très très bon matériel Très très bon matériel et qui permet d'être bien Et de l'autre côté ça va me permet de pouvoir vous introduire la régie et le setup perso Avec quelqu'un qui est assis ici alors qu'il n'y a pas besoin ça, ça va Voici la régie Il est, il est trop kawaii avec ça. Ah, il, il trop kawaii T'es bien, vas-y, dégage <rire> Ici, c'est là où je ferai quelques lives perso pendant deux semaines. Tu, tu connais, faire un petit peu des lives, garder un petit rythme et tout, c'est important. Et ici, nous avons le VMIX Vmix qui permet d'avoir les différents angles de cam' qu'il y aura pendant les émissions. Je le rappelle, les différentes émissions, je vous fais, tu sais quoi, les petites horaires et tout, là, Mathéo, il va faire un petit truc bien. Le 5, du coup, à 17h avec Gotaga, le 9 à 17h avec louis et le 12 avec Ishiba Japan et Japania FR. Voilà, vous avez Ça veut dire toutes que les a... émissions. Techniquement, il y a déjà un Zach libre qui est déjà dispo sur ta chaîne. Au moment où cette vidéo sort, tev, la vidéo avec tev enfin l'émission avec Tev pardon, est déjà disponible. Et euh, du coup, vous avez les prochaines avec les dates, notamment celle de Gotha, je pense qu'il va intéresser beaucoup, mais également celle de Louis San qui a une très belle histoire. Et à la fin, un petit duo Ishiban et Japania qui sont en plus deux amis et je trouve ça super intéressant. Et voilà les décors qu'on utilisera et l'endroit où on sera. Et en tant que streamer, c'est important d'avoir également ta chaîne qui soit souvent live et qui garde une activité. Mais pour pouvoir juste live perso, et ça c'est à 10 minutes en vélo à peine de, de, ouais. de là où on est. Donc, en fait, j'ai une clé et je pourrais prendre le vélo, venir ici live euh, tranquillou, tu vois, histoire de garder un petit peu d'activité et tout est ça. Va être important. Trop kawaii hein, avec euh, cette chaise là, c'est moi trop kawaii avec euh, cette chaise euh, secret là. Ah, Est-ce est qu'on ne trouverait pas un petit casque euh, lapin ou oh, <rire> tu me chauffes énorme? Tu me chauffes énorme en <rire> tout cas. Voilà, c'est un petit voyage qui a un but de kiff, un but professionnel également. Et pour l'instant, on kiffe bien. donc euh, On a quelques heures de la première émission. Je suis content. Je suis japonais, un carton sandwich à la crevette et à à la, à la aurora sauce, je sais pas ce que c'est et ça je me suis envoyé à une flash de vodka ah bon. c'est de <rire> tu sors avec ta bière et ton onigiri tu respectes rien c'est moi ce matin je lui ai dit c'est à 7% ça. la bière vicieuse <rire> la bière vicieuse quand ça va spammer des captains d'espé là dans les commentaires Captain d'espée à son là si t'étais pas dans l'islam je t'en aurais donné ça a l'air énervé en vrai ton truc à ça okay. chaud ça va trop bien, hein Alunugiri, là. Comment C'est bon. À ton mayonnaise. Ah. ton mayonnaise, sans du tout ton mayo incroyable. Déjà faut que je casse la gueule à Joël. Oh, oh il a... Oh t'as mangé. Non, personne n'a vu. Oh t'as mangé. Personne n'a vu, y a pas de problème. Oh t'as eh, mangé. Eh, reviens ici, reviens ici si t'as des couilles. Oh. Eh, eh, reviens. oh il a, oh il a pris la feinte, eh, Vous l'avez vu ou pas Vas-y, reviens ici. Eh dans le chat de pitié, dites-moi que vous avez eh. vu la feinte, parce que je te jure que t'as pris, t'as mangé la eh, fin, mon gars. Eh, tu <rire> <pas que> tu... <rire> Bah oui, voilà, mais c'était certain Pour deux raisons, parce que déjà les fruits sont juteux, ils sont bons, c'est pas du fruit de merde, et c'est de la chantilly avec... Ah. C'était sûr C'était ouais, sûr là, Prends un côté fruit, vas-y et... Oh lolo oh, oh tonton, oh, danse là Nous aussi on peut ou euh... Alors Oh la tête qui tire <rire> Alors t'as taillé, c'est t'es. Voilà, les menottes, les menottes, les menottes mais les voilà parce qu'en fait il y a deux G au chiotte japonais, il y a les G pour euh, le, le, la minette des femmes et il y a le G pour le trou de balle Du coup moi je teste les deux gros, incroyable, incroyable, c'est phénoménal C'est chaud, c'est chaud, <rire> je suis en train de scroller TikTok tic tac et les tout Il ouais. es est écarté sauf avec gros mains bah, bah, Est-ce bah, que est cette mon allégation gros. est réelle est Mon argent. Oh, gros. argent de quoi J'ai trouvé dans la rue Vas-y viens euh... <rire> on se bat maintenant oh, <rire> C'est Joël Souvière hein. <rire> Attends mais il Wesh oh ouais, oh mais tu vis tout tes Je vous mets en HD des POV, vous ne ratez rien T'es <rire> <rire> <rire> <rire> mort Vous, vas vous vas ne ratez rien Non Tu t'appelles <rire> comment <rire> ouais, la kiffée, voilà, la kiffée, les cadeaux. Tu veux pas être honnête envers les gens un peu Mais <rire> ah attends, par contre, pourquoi ouais, le caca d'or ouais, le... Elle vend des rires d'or, c'est... c'est vrai. Tu Euh... non... je parle pas du tout japonais. Il n'y a pas, il n'y a pas, il a, pas, y a ouais, mais pas. pas. Mais pourquoi est-ce que le caca ça Je, pas... Euh, je caca. pas du Oub. tout. Je ne savais pas du tout. Ah, ok. Qui no ou quand Ok. Bah, elle est trop sympa sérieux, c'est la okay. folie. Premier live IRL qui vient de se terminer 2 heures avec Joël, Yass, avec Alex et Hugo. Très bonne ambiance, c'était très cool. C'est comme ça que je les aime bien, les live IRL 2 3 heures Et en plus après derrière, Yass a lancé le sien, donc je lui ai fait euh, entre Enfin, on s'est un peu arrangé, l'un lance l'autre et tout c'est top. Et là il est. 20h, un peu plus, 4h avant l'émission Zaccor au livre avec Thève, Là je vais aller me poser, Alex il va faire ses réglages, moi je vais un peu taper l'émission, finir d'écrire, Et ça va conclure euh, un beau premier jour. Franchement un très beau premier jour au Japon, euh, complet. Euh... Bah ça régale. Ouais hein. ah, j'ai la forme et tout, tout roule, je suis très très très content. Là c'est le vrai commencement là. Là, C'est le commencement pour de vrai mon pote. Regardez ce joli décor de Tev, ça me fait trop plaisir. Ouais on est dans très bonnes conditions pour une très bonne émission. Juste a ce type là. Ouais bon... Je sais pas comment j'ai atterri là. Hein. Ouais, bah oui, tu es là quand <rire> même, ça fait plaisir. On va ouais. voir Alex qui est déjà au charbon. Ça mon ref, Alex Ouais, ça va, tranquille. Tu t'en te rendez pas compte que jusque-là, j'en ai j avais besoin. J'en ai besoin dans ma vie là. On a voir se déroule une émission. <rire> ça fait 1h40. En gros, ça veut dire que ça, là, si je comprends bien, c'est pour toi te dire, on va dire, euh, qu -ce ça, que je Voilà mets... qu qu'est-ce qu qui serait le plus petit à mettre après Et ça, c'est ce qui a en direct. Tu es en train de parler, je me dis ça peut être pas mal de mettre les deux pour que lui il, aller, il est, écoute. Bon. Ou alors je peux changer et je peux splitter. Là, je dis, Donc là, tu as toutes tes scènes fond. qui sont enregistrées ici. Tu as juste ouais, après ouais, à, ça, ça, ça, à sélectionner en franchement. Si j'ai envie de tout monter, je peux. Tu crois que t'es marrant Espèce de tocard, je rigole, mon ref. Bonne fin de soirée. Bye bye Wouhou Très belle intro, hein. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Merci. merci Franchement, je suis trop content Ouais, ça a été ça a Bah c'était <rire> génial Franchement, plus de deux heures d'édition et tout, ça <rire> okay. ça régale. Et merci pour tes mots, j'espère que ça t'a fait vraiment plaisir et tout le passé. Euh, ah ouais mais... t'as ah, vu, les gens regarde, ils étaient vraiment... ensemble, ils étaient trop contents et tout, c'était... Ok, ça fait plaisir, c'était Alex Bravo Bon, merci Jarod aussi pour ah les travaux hein. Merci Jarod également pour les travaux, ah ouais, merci déjà. Je vais aller aux toilettes ouais. <rire> la, la journée a été, euh, a été assez remplie j'imagine 2h24 du matin, je pense que c'est euh, l'occasion de couper un peu tout ça Merci encore à terre. Voilà, bon. merci à toi. c'est vrai que 2h24 vous êtes tous euh, méga frais C'est impressionnant, c'est pas mal hein Vous êtes arrivés il y a 24h et tout, ouais, euh, un ouais, smile ouais. et tout euh. on, on, on, a, on a réussi à gérer le décalage horaire. On heures, a réussi et là, à le gérer, là, on, on va faire mal. ça bien bah, Hâte de voir ce que ça va donner demain du coup ça va être bien, demain on peut dormir et tout On a pas grand chose de prévu donc on va rouper non, moi, toi, c'était à, à midi ce matin Ah bah oui j'ai ouais. dû bien vous réveiller avec ça. Sinon ouais, bon, jusqu'à 18h oui, c'était terminé hey, Je te cache pas là le petit café là euh, Il met bien et... Il a fait des travaux là, le Seven Even nous a mis bien. Les gars, il y avait du monde, c'était super. Comme j'ai dit en fin d'émission, merci à tous ceux qui soutiennent et qui suivent un petit peu cette initiative au Japon. Il y a besoin de soutien comme ça pour pouvoir éventuellement en envisager d'autres, même les saisons prochaines et tout. Donc n'hésitez pas à être là, même pour les prochains lives, c'est très important, et à regarder les rediffs et tout. Gotaga, vendredi à 17h, Luisan mardi prochain à 17h, et Ishiban Japan et Japania, le vendredi d'après à 17h. Ça conclut ce vlog, on se retrouve dans quelques jours pour le vlog 3. Kiffez bien, et finissez bien Tata <rire> hey, je veux que je ouais. <rire> Voilà garde une distance avec moi mec Là on est à Ueno les gars Ah, ah non il m'a touché les fesses, Péron, non lui il est bah, tout moi, Non moi eh, je l'aime bien T'as fui devant Joël, c'est ça que tu dis Non bah Joël je l'aime bien, c'est mon gars hein ah, Joël Quoi Ah t'es mon gars oui,